Bienvenue chers élèves dans cette quatrième vidéo du chapitre 2. Aujourd'hui un épisode un peu particulier puisque c'est vous qui allez le plus travailler. Après les puissances, avant les racines, il vous faut apprendre par cœur les carrés et les cubes, c'est-à-dire les puissances 2 et les puissances 3. D'ailleurs, pourquoi on appelle ça un carré ou un cube ben, Le carré de A, c'est l'air du carré de côté A, et le cube de A, c'est le volume. Un cube de côté a commencez par reproduire ce tableau avec sur la première ligne les entiers de 1 jusqu'à 13 sur la deuxième ligne les carrés et sur la troisième ligne les cubes remarquez que comme le tableau serait trop grand moi je l'ai fait en deux petits tableaux euh, si vous avez assez de place vous les écrivez assez petit ou si vous prenez au format paysage vous pouvez le faire en une seule fois et puis maintenant mettez pause une fois que vous avez fait ce tableau, et calculez vous-même tous les carrés de 1 jusqu'à 13. C'est important que vous les calculiez vous-même et que vous les connaissiez par cœur. Ils tombent tout le temps lors des épreuves et des épreuves communes. C'est bon On vérifie. Voilà, par exemple, le 13 au carré égale 169. Pour être sûr que soit lui, soit le 12 au carré égale 144, ils vont tomber aux évas comme toujours ils tombent. Maintenant, vous avez compris, vous faites les cubes, mais cette fois, vous allez faire les cubes de 1 à 5. Après 5, c'est plus rare. Donc, mettez pause, faites les cubes. C'est bon On vérifie. Oui, bien sûr, le cube de 1, c'est 1, de 2, c'est 8, de 3, c'est 27. Après, ça devient un peu plus compliqué. De 4, c'est 64, de 5, c'est 125. Celui-là aussi, il tombe très souvent. Les autres, vous n'avez pas à les connaître par cœur par contre, vous devez savoir les calculer. Donc 6 x 6, 36. Et après, 36 x 6, là, ça devient plus compliqué. Mais vous le posez et vous le calculez. Je vous les mets quand même. Vous pouvez les recopier. Mais bien sûr, les apprenez pas par cœur. Voilà, vous êtes en train de recopier. Je vous laisse finir. Puis après, vous pouvez passer à la conclusion. Avec des cubes, on peut faire des choses sympas. Bah ben oui, je pense bien évidemment à Minecraft. Maintenant que vous connaissez par cœur les carrés jusqu'à 13 et les cubes jusqu'à 8,5. on va pouvoir passer aux racines. N'oubliez pas d'allumer vos cerveaux